et pour chercher à en savoir plus sur les produits et services que vous vendez, ils ne répondent plus après. Par exemple, ils viennent dans une inbox, et vous disent bonjour. Et lorsque vous répondez bonjour, ils ne disent plus rien après. Ou bien ils demandent le prix et lorsque vous annoncez votre prix, ils ne répondent plus. Si vous avez déjà vécu cette situation, vous savez que cela vous fait manquer énormément de ventes, simplement parce que la conversation est restée suspendue. Imaginez un instant si vous aviez pu continuer la conversation, ne serait-ce que pour l'acheminer vers la conclusion de la vente. Combien de ventes auriez-vous réalisé si une grande partie de ces personnes payaient Aujourd'hui, on va voir une astuce simple pour relancer la conversation avec les clients. Cela va réduire énormément le nombre de messages sans réponse de la part de vos prospects. Vous allez désormais faire vivre la conversation et même si le client ne paye pas au final, vous saurez pourquoi elle n'a pas payé, ce qui est très important pour corriger vos actions marketing futures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas actives de manière générale dans la vie. Vous devez les bousculer pour qu'elles parlent. Ensuite, les gens reçoivent tellement de sollicitations d'échanges à la fois. Avant même de répondre à votre message, le prospect peut recevoir un appel, un SMS, ou bien un poste les réseaux sociaux qui va détourner son attention. Ce qui va faire qu'il ne va plus vous répondre et continuer la conversation. Et s'il n'est pas discipliné, il oubliera de vous répondre au final. Alors, tout cela fait qu'une grande partie de ces personnes ne disent rien. Et donc, que faire nous en tant que marketeurs pour pouvoir résoudre ce problème pour ne pas laisser la conversation suspendue et louper des ventes, il faut poser des questions en fin de réponse. Alors, comment cela se passe concrètement Par exemple, lorsque le prospect vous dit « bonjour », ne répondez pas simplement « bonjour ». Répondez « bonjour, comment vous allez ?» Ou bien, bonjour, comment puis-je vous aider En principe, vous aurez beaucoup plus de retours de réponse que si vous aviez répondu simplement bonjour. D'abord, lorsque vous procédez ainsi, vous faites vivre la conversation. Ensuite, vous donnez la chance de décrocher des ventes. Parce que beaucoup de personnes sont timides et ne savent pas quoi dire. Vous irez donc au bout de la conversation et vous saurez pourquoi l'on vous a écrit. Et si, pour un achat et vous vous donnez beaucoup plus de chances en fait de conclure une vente. Donc, c'est cette petite astuce-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je termine donc cette vidéo en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez améliorer votre apprentissage des techniques de marketing, tout ça, nous vous offrons 5 e-books gratuits en marketing, en vente, en entrepreneuriat et en gestion. Vous pouvez télécharger ces ressources gratuites-là en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo vous allez recevoir ces, ces documents-là dans votre boîte email. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Bye bye.